Alors la, la, la mer est essentielle à la Bretagne et, et aux Bretons et, et, et effectivement euh, il faut absolument qu'on arrive à regagner, re, redonner un dynamisme euh, maritime à, à notre région. Sur euh, la, le, le domaine de l'alimentation, alors on a forcément encore une fois la pêche qui arrive en premier, euh, mais il y a d'autres réflexions à mener, <rire> la première d'entre elles c'est pour moi déjà euh, euh, vraiment ne, ne, ne pas faire d'erreur quand on, quand on pêche, c'est-à-dire tout ce qui peut être rejeté euh, comme poisson en fait qui serait consommable euh, on, on peut parler aussi du poisson alors c'est plus large qu'en bretagne mais qui est pêché pour être transformé en farine en huile de poisson et qui donnera à terme du saumon des poulets ou des euh, cochons industriels mais le ratio n'est pas de 1 pour 1 il n'y a pas un kilo de poisson pêché qui donnera un kilo de cochon euh, donc c'est peut-être aussi euh, une logique à réinventer à, à même à casser parce qu'il faut absolument que ce produit rare aille quand il est prélevé dans l'assiette des consommateurs et après il y a des réflexions à avoir donc sur une aquaculture euh, nouvelle, moderne, pourquoi pas multitrophique, travailler sur les algues, sur les coquillages, sur les poissons qui seraient complémentaires idéalement sans intrants euh, forcément antibiotiques euh, évidemment et sans intrants aussi de farine et d'huile de poisson, issus de la pêche. Sinon, on, on ne solutionne pas le problème. Donc il y a tout un champ euh, euh, à investiguer. Des experts, des experts sont, ont, ont déjà commencé à inventer des solutions. Testons-les en Bretagne pour inventer un mode d'alimentation qui soit euh, le moins impactant euh, et le plus diversifié pour euh, la Bretagne et les Bretons. Le, le, le mot biotechnologie est, est, est, est souvent euh, très mis en avant par, par, par nos politiques. Alors, il faut faire très attention à ce qu'on dit et être bien vigilant quand on, on, on parle de ces biotechnologies. Il euh, y, y a plein de nouvelles choses à découvrir dans les océans, mais toujours réfléchir à l'impact que pourrait avoir l'exploitation de, euh, de ces minerais, de ces algues euh, sur la biodiversité et sur les activités que nous souhaitons garder. Alors évidemment, on a parlé de la pêche, c'est essentiel, euh, mais on, se, on voit les questions notamment euh, liées euh, aux émanations de CO2 du au transport. Il euh, y a des initiatives qui sont en train de naître pour remettre du cabotage ou du transport maritime à la voile, par exemple. Alors, il faut changer de prisme. On ne sera plus dans le monde de l'immédiateté, parce que forcément, aller à la voile, ça va moins vite. Par contre, ça sera euh, des transports quasiment euh, vierges en, en, en CO2. Il y a la question des énergies. Alors... En préalable il faut quand même dire qu'il faut aussi d'abord qu'on réduise euh, notre consommation d'énergie mais euh, si on doit transformer euh, ou améliorer le mix énergétique français il faut forcément aller sur l'énergie marine renouvelable alors pas dans n'importe quelles conditions il faut regarder aussi les impacts les impacts sur la biodiversité les impacts de conflit d'usage parce que où est-ce qu'on mettra des, euh, des, des fermes éoliennes ou des, euh, des usines marémotrices on va forcément impacter de, de, de, des activités déjà préexistantes mais collectivement réfléchissons aux énergies marines les moins impactantes pour la biodiversité, les moins impactantes pour l'économie déjà en place, et trouvons des solutions pour améliorer notre qualité de production d'énergie. Alors c'est vrai que j'entends souvent que la Bretagne n'est pas suffisamment intégrée dans l'Europe, notamment dans les routes de transport, alors qu'elle a toutes les qualités pour, encore une fois, il faut, parce qu'elle est vraiment un point d'ancrage à l'ouest de l'Europe qui peut être entre la péninsule ibérique et les îles anglo-saxonnes et l'entrée Manche et la mer du Nord, évidemment une plaque intéressante en termes de, de, de transport, encore une fois il faut faire attention, il ne faut pas le faire n'importe com comment ce développement, il faut le promouvoir évidemment, mais toujours en ayant le souci d'avoir le moindre impact, notamment quand on va... Euh, développer des, des nouvelles installations sur les ports, euh, tout ce qui va être euh, dragage, tout ce qui va être avancé des pôles sur la mer qui vont mettre en péril les écosystèmes, faire att bien attention à avoir le moindre impact sur la biodiversité. Il y a effectivement un, un, un énorme enjeu en fait, euh, du partage de l'espace, des conflits d'usage euh, sur les océans. Alors, sur ce qui va être de, du domaine maritime euh, français, il faut réinventer déjà, Alors, on, là on parle des, des 12 000 marins, euh, des 200 000 pour la, la, la zone économique exclusive, on peut essayer de réfléchir à place publique, on a une urgence démocratique. Donc euh, c'est typiquement un cas d'école, euh, comment on réfléchit collectivement, comment on prend une décision collectivement pour pouvoir concilier pêche, tourisme, aquaculture, et production d'énergie marine renouvelable, euh, tout est inventé mais... Euh, on a par le passé des bons exemples qu'on peut déjà euh, imaginer, notamment je pense à l'exemple de gest la gestion des prudomies de pêche en Méditerranée, où collectivement les marins pêcheurs se répartissaient les espaces, essayaient de mettre en jachère certaines zones. On pourrait très bien imaginer une assemblée euh, où il y aurait à la fois des professionnels, mais aussi des citoyens, parce que la mer concerne tout le monde, pas ceux qui euh, en vivent, euh, des scientifiques, des euh, politiques et qui pourraient collectivement essayer de trouver des solutions pour que qu'on ait un usage adéquat, que tout le monde ne se sente pas lésé. Mais les questions maritimes, je le rappelle, concernent tous les citoyens, pas uniquement ceux qui ont vivent.